Oh là là, c'est des pommes de terre, ça, dis-moi. Mais il y en a pas mal. Qu'est-ce que c'est que ce bordel oh, bordel, toutes ces tomates. Mais ça n'en finit plus. Ah non, toutes ces, toutes ces euh, pommes de terre, excuse-moi. Ça n'en finit plus. Euh. Qu'est-ce que c'est que ça oh, des concombres. Mais il y en a, mais dis-moi. Mais c'est qui pousse, regarde-moi. Regarde-moi ça. Bon là, c'est pareil, hein. j'ai fait un petit peu de courgettes, hein. comme vous pouvez le voir. Celle-ci, celle-ci à côté là, hein, qui pousse bien, bon, elle doit être bientôt à ramasser. Et hein. regardez, toutes celles qui poussent là, oh bon, là là. J'en en ai encore là Qu'est-ce qu'on va faire Ouh là là Il y en a plein Ok quelle est belle celle-là Oh, regarde ce que c'est beau Oh là là, t'achètes ça, oh, t'achètes ça, c'est bon ça hein, Ça coûte cher, hein. Et tu vois, c'est gratuit pour, moi, pour papa. Ah là là. Ouh là là. là, là. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas oh, C'est les petites courgettes jaunes qui poussent. Ouh là là, sont belles. Ouh là là. Alors là, il y a de la tomate aussi. Oh, il y en a beaucoup. Il a beaucoup trop. Oulala, là là, Tu vois Là, comment elle est belle celle-là. Et un peu de basilic parce que ça donne du goût. Voilà. Et puis là... Ah, à côté il y en a encore Oh mon dieu mon dieu il y en a plein Voilà. Oh je sais même plus où mettre la caméra les gars hey, il y en a encore ici regarde là. elles sont pas bien ah, mais elles vont jamais s'arrêter de pousser ça c'est des petits poivrons tu vois. ça c'est des petits poivrons comme tu peux voir il y en a un qui va je sais pas si vous voyez bien hein avec ma main Voilà. voilà. Oh là là, oh que c'est beau. Oh que c'est magnifique. J'ai mis des petites tomates hein, pour faire un petit chemin, mais je m'appliquerai. Oh, ah, un petit melon. C'est sympa. Voilà. Puis bon, bah, il y a encore un petit peu de tomates ici par là. Hein, avec un peu de basilic. Euh, il y a des, les premières que je vous ai montrées, c'est des tomates italiennes. L'aroma, et là on a plusieurs espèces, hein. la russe, euh, de la marmande, euh, comme de la Saint-Vincent aussi, euh, des tomates jaunes, et puis euh, ouais, de la russe, je vous l'ai dit, et peut-être de la crimée aussi. Voilà. voilà, je vous ai montré mon jardin pour, pour cette année. Bah, écoutez, hein, je vous souhaite bon jardinage à tous. Ciao, à plus